Bonjour les amis, dans cette vidéo je voudrais vous donner la règle numéro 4 pour devenir un bon trader. Alors cette règle c'est de se spécialiser sur un seul marché ou deux marchés au maximum. Mais euh, il faut comprendre qu'en trading, euh, les marchés sont différents. Vous avez des marchés qui sont d'abord euh, où il y a beaucoup plus de traders, donc beaucoup plus de volume, beaucoup plus d'intensité. Et vous ne pouvez pas passer, surtout si vous êtes débutant, d'un marché à l'autre et agir de la même manière, trader de la même manière sur un autre marché. Donc si vous sautez d'un marché à l'autre en cherchant une opportunité parce que vous venez de perdre sur un marché et vous cherchez à regagner sur un autre marché, vous allez à la catastrophe. Donc n'essayez pas d'avoir X marchés, de trader sur X marchés, spécialisez-vous sur un seul marché au début. Ça, c'est la règle principale si vous voulez avoir de bons résultats. Vous devez comprendre le marché, vous devez avoir le feeling sur un marché et pas essayer de prendre des gains à gauche et à droite. Ça ne fonctionne pas. Je peux vous dire, j'ai 10 ans d'expérience en trading et des, des tas de traders expérimentés vous le diront. Sauter d'un marché à l'autre, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas professionnel. Vous n'arriverez pas à des bons résultats comme cela. Vous avez la possibilité de trader, par exemple, l'euro dollar si vous êtes débutant. C'est un marché où il y a énormément de volume, donc ça bouge tous les jours, surtout en scalping, vous n'avez pas besoin qu'il y ait des mouvements très importants. Donc vous pouvez trader l'euro dollar pour commencer. Et ensuite, une fois que vous aurez un petit peu plus d'expérience, regardez le DAX, qui est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus rapide que le l'euro-dollar donc que le forex et euh, vous pouvez trader le mini dax donc euh, à 5 euros le, le tick et là euh, vous verrez que c'est beaucoup plus sportif entre guillemets mais euh, c'est également euh, extrêmement gay extrêmement euh, euh, dynamique comme marché et vous pourrez gagner euh, beaucoup d'argent rapidement avoir euh, euh, des séances de trading très intenses en vous spécialisant sur ce marché donc ce que je vous conseille, c'est commencer sur l'euro dollar, n'essayez pas d'autres marchés. Moi j'ai très bien à un moment donné le GBP USD, donc la livre sterling. C'est un marché qui est, qui est intéressant mais qui par moment, est totalement incohérent. Euh, donc euh, on pense bien le connaître et puis après on ne comprend plus rien. Pendant un jour ou deux, il fait un peu n'importe quoi. Alors que l'euro le, que le, dollar, bon, c'est un marché beaucoup plus constant dans, dans ses mouvements et le DAX également, il y a énormément de traders qui, qui tradent le DAX, mais euh, il faut se spécialiser. Vous savez, les, les traders euh, professionnels qui tradent dans les banques, etc., ils sont spécialisés sur un marché. Donc, euh, n'essayez pas de, de trader 10 marchés à la fois, ça ne fonctionne pas. Vous n'aurez que des mauvais résultats si vous, si vous adoptez cette, euh, cette technique-là. Donc, spécialisez-vous sur l'euro-dollar, sur le DAX, et ce sera largement suffisant pour gagner plusieurs milliers d'euros chaque mois. Voilà, c'est important, je pense c'est une règle que vous devez vous fixer si vous voulez avoir de bons résultats. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la, et j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. A très bientôt